Et dès le début, du coup, on a vu Ishida qui apprenait l'histoire des Quinchi. Et donc, il a pu récupérer ce livre qui était dans le bureau de son père, Ryuken. Et il a appris qu'il y a 1000 ans, il y avait une guerre entre les Shinigami et les Quinchi, qui a été gagnée par les Shinigami. Donc Iwatch a été scellé. Il y a 200 ans, il y a eu ce fameux génocide dont on parle tant. Et donc là, du coup, c'est les Quinchi qui sont en train de se venger. Et donc ce que je pensais c'était faux, parce que moi je pensais que Kige, en fait, il s'était fait tuer par Ishida. Ou alors j'avais dit Aizen. Mais du coup on a vu que c'est pas Aizen, ça aussi, on va y revenir, c'est une dinguerie C'est une dinguerie, on va y revenir juste après ça. Mais du coup, c'est pas Ishida vu qu'il était pas dans le et qu'il est en train de se renseigner sur l'histoire des Quinchi. Et donc pour reprendre par rapport à l'épisode d'avant on voyait à tu sais il est en train de voler dans, dans le CRT il y avait son rayatsu qui, qui se faisait remarquer partout il était énervé et il voulait retrouver en fait e watch puisque dans le dernier épisode tu sais ça s'arrêtait quand il a foncé dans le, dans le ciel en train de voler dans la Soul Society et du coup aussi il y avait Kenpachi qui était venu voir Iwatch e et le mec euh, le blond là pour le clairement pour les provoquer en fait hein il est venu voir e watch il lui a dit soit le, le chef de ces mecs là et il était prêt à le combattre et donc là au début de cet épisode on voit que Kenpachi il a perdu son combat clairement sans surprise en vrai hein moi quand même je pensais qu'il allait un peu faire des dégâts Iwatch e etc mais en fait I e après frère. En fait, je me suis dit, c'est Iwatch, mais c'est Kempachi, tu vois. Les deux, c'est des gens qui, qui sont remarquablement forts. Et donc, je me suis dit, je vais vraiment Je me posais la question, cette confrontation, elle va donner lieu à, à quel résultat Et donc, Iwatch qui l'a vaincu, C'est pas choquant. Et ensuite, il y a Yamamoto, du coup, qui vient. Et d'ailleurs, en plus, il l'a récupéré d'un coup parce que c'est Iwatch qui était en train de tenir Kempachi. Et Yamamoto, il est venu, il l'a chopé d'un coup. Hop, clairement, Iwatch était surpris de la vitesse. Et donc, il l'a posé. Et là, ils ont commencé leur combat. Et avant qu'il commence à attaquer Iwatch, il y a trois Stern Ritter qui sont venus, qui lui ont sauté dessus. Eux, ils se sont fait massacrer instant Vraiment ils ont brûlé direct Et carrément Iwatch, il a dit Mais pourquoi vous venez vous mêler de mes combats aussi ben oui C'est le combat entre Yamamoto et Iwatch Yamamoto il est ultra fort c'est le capitaine général depuis plus de 1000 ans Et eux ils pensent le vaincre comme ça Ils sont venus tous les trois Ils se sont fait déglinguer Ils n'avaient pas une chance Et donc ensuite Yamamoto après il était recouvert de feu Donc le feu de son impacto Et du coup après ça Yamamoto et Iwatch ils peuvent combattre tranquillement Il lui fait pas mal de dégâts Et après à un moment on comprend pas On voit que tout est sec On voit Kiyuraku ça il y a un truc qu'il a coupé Tu sais sa blessure elle s'est asséchée Et aussi Toshiro qui combat un Kunchi et le Kunchi lui a pris son Bankai et il peut générer de la glace sauf que là on voit il n'y arrive plus il n'y arrive plus à générer de la glace parce que toute l'atmosphère elle est asséchée il y a une ambiance un peu désert etc. il y a une plante carrément qui est en train de sécher je comprenais pas ce qui se passe honnêtement moi ce que je me suis dit c'est qu'il y a un mec qui arrivait. est arrivé pour moi c'était Aizen qui arrivait, genre Aizen il, il arrivait, et du coup par son Ryatsu, tout ça ses pouvoirs il a, il a tout il a influencé tout l'environnement autour de lui en fait non c'est pas ça on entend carrément plus on voyait ma il fait Bankai T'entends ça? Oh là là, t'entends Yamamoto qui lâche son Bankai, c'est une dinguerie. C'est pas comme Renji là, H24, Bankai il est éclaté, rien à voir. Là c'est Yamamoto frérot, et c'est pas son Bankai d'ailleurs, c'est ses Bankai parce qu'il y a plusieurs versions, on va y revenir juste après. Il utilise son Bankai, et il nous explique que les flammes elles sont à 15 millions de degrés. On réalise pas frère, 15 millions de degrés c'est énorme. Et du coup il attaque Iwatch, e et pendant ce combat en vrai, Iwatch e il était plutôt en position de faiblesse, donc il utilise son Bankai, il a déjà tout cassé, et après il utilise la deuxième forme de son Bankai en fait, parce que dans son Bankai il a plusieurs pouvoirs, et ça en vrai je me l'étais fait spoil que il a un peu plusieurs bangais etc Mais je sais pas que c'était sous cette forme Moi je pensais par exemple il peut manipuler plusieurs éléments Mais tu vois genre ça reste le même bankay Alors que là pas du tout C'est des pouvoirs qui ont rien à voir Et du coup avec le deuxième bankaï là qu'il utilise En fait il peut concentrer toute l'énergie C'est-à-dire toutes ces flammes là Il peut les concentrer sur le bout de la lame Donc là clairement en plus il a voulu attaquer e-Watch euh, e E-Watch il est esquivé Et on voit les dégâts que ça a fait sur le sol Ça a Ravagé, c'était une dingue, et carrément. En plus, ça m'a surpris parce que c'est pas qu'il a attaqué fort, il a touché, mais il y avait tellement d'énergie qui était regroupée dans juste dans le bout de sa lame, tu vois. Que le moindre coup, pooh, ça a tout, ça a tout pulvérisé sur toute la longueur, et ça, c'était une dinguerie, frère. Et du coup, après, il l'attaque les différentes attaques, elle casse tout, tout autour de lui. Et j'étais choqué de la puissance des Yamamoto parce que j'imaginais pas qu'il était aussi fort. Et du coup, pour se défendre, iWatch, utilise j'utilise le blood, donc c'est ce qu'ils nous avait expliqué qui se qu'est avant, la technique des Quinchis pour mettre euh, du Ryatsu, enfin des particules de Ryatsu dans leur vaisseau sanguin. et utilisent et en fait, c'est ça le truc bleu là. Et du coup, Aznote en fait, quand elle avait le truc bleu là, on savait pas ce que c'est. C'était le blot. Et justement, ça augmente les capacités défensives. Donc là, voilà, on a eu clairement la démonstration du blot. Mais ça suffit pas, frère. Ça suffit pas par rapport tous les dégâts qu'il est en train de faire a Yamamoto, là, il libère toute sa force, et du coup ensuite il utilise le troisième Bankai, donc là ce qu'il fait c'est qu'il régénère tous ceux qu'il a tués, il les régénère sous forme de squelettes, et donc eux ils vont aller attaquer la... celui que Yamamoto considère comme une cible, donc là c'est Iwatch, ils attaquent tous Iwatch, et Iwatch déjà on voit qu'il n'osait pas attaquer euh, ses... ses squelettes, et en fait s'il n'osait pas justement c'est parce que c'est pas lui, comme on l'a vu à la fin, c'est pas lui mais c'est le Quinchi qui était contre Kenpachi qui a pris son apparence, et du coup c'était aussi suspect, même. en plus Yamamoto il disait c'est bizarre qu'il soit aussi gentil parce qu'il osait pas. Et justement, les trois qui sont venus juste avant le début du combat, là, ils sont en train de l'attaquer. Du coup, il osait pas les dégager. Il osait pas les attaquer pour passer justement pour combattre Yamamoto. Et d'ailleurs, cette scène en plus avec les squelettes là, elle était en CGI. Mais franchement, carrément, on peut rien dire. Personne ne peut rien dire par rapport à ça. Parce qu'on a eu une animation magnifique du début à la fin. Carrément, j'ai rien dit sur l'animation tellement elle était belle en termes de dessin, de mouvement, de trucs graphique, pas de graphique, tout ce que vous voulez, c'était magnifique. Donc là, on a eu un tout petit peu de CGI, et carrément, je, on, on ferme tous notre bouche parce que, vu comment on a été régalé frère, on n'a même pas le droit de parler. La vérité, c'était magnifique. Et du coup, là, après avoir utilisé tout ça, après s'être complètement déchaîné sur IWATCH, e et Mamoto, il a gagné. Sauf qu'après, on apprend quoi On apprend que Yamamoto, en fait, depuis tout ce temps, il combattait pas IWATCH, e mais ouais justement, comme je l'ai dit avant, il combattait ce Quincy-là qui a pris l'apparence de IWATCH. E et ça, c'est un plot twist de fou, frère. Tu sais, parce que des fois, il y a un personnage qui est en position de faiblesse, et tu te dis, il va forcément revenir en position de force grâce scénario mais comment parce que là frère si si c'est trop grâce au scénario et que c'est pas rationnel tu vois ça peut paraître trop abusé et du coup je me suis dit que ça va être le cas là et normalement en plus iwatch e il, il va combattre pendant longtemps il va beaucoup combattre donc c'est pas possible que là il, il, il soit déjà mort mais quand même je me disais aussi c'est surprenant et du coup on apprend que pendant tout ce temps en fait il était dans la prison il était allé voir Aizen j'ai vu j'étais surpris la vérité j'étais choqué je pensais que ça aurait pu être lui aussi du coup qui a tué Kilgay, finalement alors que non et du coup il a il a oh là là là là il était en prison et il voit lui a proposé un Pacte d'ailleurs en plus, il e watch pendant tous les épisodes, il l'ont appelé Yoha Ça, je sais pas pourquoi, enfin, pourquoi ils l'ont pas traduit directement. Ils l'ont traduit en e-watch, et c'est enfin, je sais pas en vrai. Je me pose la question. Si en a qui savent, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais du coup, on a pu voir la conversation entre e-watch et Aizen. Franchement, elle était incroyable. La vérité pour moi, là, c'était une dinguerie. Voir deux antagonistes incroyables en plus. Il e watch ils lui propose du coup une alliance, ils lui propose de venir sous ses, sous ses ordres parce qu'ils ont un objectif commun qui est d'aller la soul society. Lui, il lui a dit quoi? Il le dit, je refuse parce que je veux pas être sous tes ordres. En plus, ça, c'était une Jeu de jeu référence hein les mecs, parce que je veux bien, oui, les deux fans ont force avec les de référence, mais là, c'était la même chose le fait qu'il est refusé comme ça en plus là il est même pas en position de force parce qu'il est en prison il y a plein de trucs qui qui le bloquent et tout il est en position de faiblesse et après du coup Ichigo il dit vas-y je vais pas perdre de temps il revient il voit Yamamoto du coup il lui montre qu'en réalité depuis tout à l'heure il est en train de combattre contre le fameux Quincy et donc là il revient il attaque et maintenant il est en position de force parce que du coup il a toute sa force et Yamamoto il a utilisé ses trois formes de Bankai donc là frère il est épuisé enfin, en fait, je pense que quand même il pourra toujours attaquer mais tout seul face à face à et face à l'autre blond là qui galère fort aussi je pense que quand même il, il va perdre il va per et moi, du coup je me dis il y a Ichigo qui va venir parce qu'en plus à la revue de l'épisode 5 je disais que je pense qu'à l'épisode 6 et eh ben, Ichigo il va sortir de la cage Va combattre asnot pour venger Renji, Byakuya et Rukia. Sauf que finalement, non, en fait, c'est totalement autre chose. Mais du coup, c'est parce qu'on nous a pas montré ces moments-là. Et je pense que là, ils vont le faire. Là, ils vont montrer Ichigo qui sort de cette boule, puisque c'est une prison en fait pour lui. Hein. Bah, c'est clairement une prison. Et du coup, là, on a du lourd. Et il y a du lourd en plus qui arrive. Et Ichigo, peut-être qu'il va aider Yamamoto pour combattre. Et je sais pas à quoi m'attendre la vérité. Chaque fois que je m'imagine des trucs, en fait, je vois que l'auteur il nous... il nous surprend en mettant des trucs qui ont. Tu sais même pas d'où ça sort. Genre, par exemple, Aizen, on, on savait pas où il était après l'arc Karakura. On a appris qu'il était dans la Prison, il sortait de nulle part. Moi, bon, pour moi, Aizen, là, il était, il faisait sa vie tranquille, il avait, il avait disparu. Et tu sais, genre, euh, je, je sais pas en fait, je me poser la question, mais dans ma tête, il faisait sa vie. Et vraiment, cet épisode, c'était une dinguerie. Pour, pour moi, en vrai, c'est le meilleur épisode tout animé confondu, c'est-à-dire parmi tous les animés que j'ai vu même si je n'ai pas vu énormément, mais quand même, j'ai jamais vu un épisode aussi bon. En plus, j'ai repensé, hein, qu'est-ce qui aurait pu être mieux dans Jojo, par exemple, Jotaro versus Dio, un épisode de leur combat. Aucun, franchement. Giorno versus Diavolo. Aucun. Le SSJ3 dans Dragon Ball Z. Même pas. Frère, je, je me dis, il n'y a rien. Même le King Kong Gun de Luffy face à Do Flamingo. Il n'y a rien qui a été à la hauteur de cet épisode. Vraiment. En plus, du coup, il est ultra récent. Ça veut dire en termes d'animation, de beauté, de... C'est récent. Ça veut dire c'est très très bien réalisé. Donc pour moi, le meilleur épisode. En tout cas, du coup, juste ici, je vous propose de voir review de l'épisode 7. Je sens que je vais kiffer. Ça va être grave bien. Et je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.